75 participants aujourd'hui donc euh, c'est très très bien euh, donc cette, euh, ce webinaire va être organisé effectivement avec euh, la caisse dépôts et consignation donc je remercie d'avance effectivement euh, la disponibilité la mobilisation donc de Karine et de Ségolène qui seront contributeurs aussi également aujourd'hui donc évidemment pour animer ce webinaire et euh, Arnaud que évidemment vous connaissez et qui va un petit peu introduire la séance avec les règles un petit peu voilà, d'aujourd'hui pour euh, effectivement vous permettre également d'intervenir. Hein, si vous avez des questions, c'est aussi l'objectif d'avoir des échanges. Euh, et par la suite, on va tous se présenter. Je prendrai le relais euh, sur la, la présentation pour la, la démarrer et avec une transition euh, vers effectivement l'animation, euh, caisse des dépôts et consignations voilà, Je laisse Arnaud effectivement aussi introduire euh, le sujet. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour à votre mobilisation. Comme on dit avec, Je suis dans le même bureau que, que Marc. Euh, C'est intéressant de voir. Que vous êtes beaucoup, vous êtes mobilisés et disponibles ce matin pour échanger avec nous sur le sujet de la taxe d'apprentissage, euh, qui est un sujet combien important pour nos entreprises grand-compte. Euh, donc euh, merci encore d'être présent. Euh, nous allons euh, euh, démarrer la présentation dans, dans peu de temps. Je vois encore des participants qui se connectent. Euh, Pardon, je fais rentrer d'autres collaborateurs. Vous avez également euh, autour de la table donc, euh, des délégués grands comptes. Je vois aussi des délégués branches donc, qui, euh, qui sont euh, des interlocuteurs de vos entreprises euh, à la fois en SPP et à la fois euh, directement sur le terrain. Donc, euh, on est ravi de vous accueillir ce matin. Et puis, je vais passer la parole euh, directement euh, à Ségolène. Bonjour à tous. Euh, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Ségolène Bélanger de la Caisse des dépôts et consignations. Euh, Caisse des dépôts qui est opérateur euh, pour euh, le, la mise en œuvre de cette nouvelle plateforme qu'on va vous présenter aujourd'hui, euh, Soltea, la plateforme de répartition du solde de la taxe d'apprentissage. Et dans ce cadre, euh, la Caisse des dépôts est mandatée euh, par plusieurs ministères et donc euh, c'est l'occasion pour moi de, de vous présenter aussi euh, aujourd'hui euh, Christelle Biscaille du ministère de l'Éducation nationale. Euh, Christelle, je te passe la parole. Avant que Karine de la Caisse des dépôts puisse aussi se, se présenter. Oui, bonjour à tous. En effet, Christelle Biscay, je représente ici la Direction générale de l'enseignement scolaire et le ministère de l'Éducation nationale, qui en effet euh, fait partie des ministères qui ont mandaté la Caisse des dépôts pour mettre en place euh, le sol TEA, donc aux côtés du ministère de l'Enseignement supérieur. Bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Merci Christelle. Euh, donc, euh, donc moi je suis responsable plus particulièrement de ce projet au sein de la Caisse des dépôts et on travaille en étroite collaboration avec euh, Karine Gerchery, euh, qui, est, qui est également présente pour euh, co-animer avec, euh, avec nous aujourd'hui. Oui bonjour à tous, Donc, je suis Karine Gerchery. je suis directrice de projet Partenariat. Euh, le mot partenariat est important parce qu'effectivement, mon rôle est de pouvoir euh, bah, accompagner et, et informer euh, l'ensemble le, des partenaires que nous avons, plutôt sur le volet économique. Donc, je suis amenée à travailler particulièrement avec les opcos, les branches professionnelles et les employeurs. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Très eh bien, ben, je vais pouvoir vous partager le support en me présentant également, parce que, pour, euh, évidemment, vous ne voulez pas tous me connaître, en tout cas en interne, ils me connaissent, mais pas en externe. Donc, moi, je suis Marc Rabanal, je suis responsable, en fait, de l'activité développement ingénierie d'alternance. Et euh, j'ai une petite appétence, effectivement, pour la taxe d'apprentissage, puisqu'auparavant, euh, ben, j'ai été responsable de compte dans un octa. Donc, c'était un sujet que j'ai suivi à travers les réformes euh, depuis maintenant 15 ans. Donc, euh, voilà, si je fais un peu trop d'histoire, hein, il ne faut, faut pas hésiter à m'arrêter parce que j'aime bien rappeler un petit peu comment ça se passait avant et comment ça se passe aujourd'hui. C'est intéressant de voir à chaque fois les, les parallèles et parfois on revient sur des choses qu'on faisait avant et parfois, voilà, on, on change. Donc, euh, je vais vous présenter le, le support. Alors, vous me dites, parce que maintenant je ne vous vois plus, donc vous me dites si le support est bien partagé. Oui, on le voit et on te voit. D'accord, très bien. Donc, moi, je ne vous vois plus. Donc, euh, donc le solde à la taxe d'apprentissage. Donc, en fait, ici, c'est pour rappeler un petit peu, de le, le, le recontextualiser le, le sujet, euh, même si vous le maîtrisez euh, parfaitement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être aussi assez technique avec vous, donc au niveau des échanges. Donc, euh, la taxe d'apprentissage, effectivement, ben, je rappelle, c'est un impôt un peu particulier parce que c'est un impôt, effectivement, dû par les entreprises qui permet le financement de l'apprentissage et le développement des formations technologiques et professionnelles hors apprentissage. Euh, un peu particulier parce que finalement, la spécificité de cet impôt, euh, c'est en fait qu'on peut reverser euh, une partie. Donc ici, effectivement, euh, le solde de la taxe d'apprentissage, ça va être notre sujet aujourd'hui. Une partie aux établissements. Donc il y a tout ce fléchage en fait euh, qui est assez... Euh, euh, qui vous permet effectivement, vous aussi, au niveau des grands comptes, d'avoir derrière des stratégies, d'être assez opérationnel et en cohérence avec, euh, voilà, avec les formations, les métiers, euh, les enjeux que vous portez au niveau de vos emplois et de vos formations. Euh, donc, euh, pour rappel, le calcul, bah, il est assez simple, hein, finalement. Celui-ci n'a pas bougé, c'est euh, 0,68 de votre masse salariale. Donc, il est composé en deux parties. 87%, c'est la part de, principale de la taxe d'apprentissage, qui aujourd'hui, effectivement, est une des composantes de la CUFPA. Donc, euh, ici, effectivement, ben, la déclaration, elle, elle se fait euh, mensuellement au niveau de la DSN, euh, ce qui n'est pas euh, le cas au niveau du solde de taxe d'apprentissage, puisqu'ici, la déclaration euh, va se faire annuellement, en tout cas cette année, et même l'année dernière, se fait annuellement, euh, sur la DSN déclarée en avril donc 2023 et qui sera euh, euh, exigible entre le 5 et le 15 mai. Donc c'est un petit peu particulier parce qu'ici c'est un temps un petit peu T c'est-à-dire euh, voilà la, la, la taxe est annuelle, euh, le solde de la taxe et euh, on a une périodicité, un séquençage pour effectivement après euh, répartir flécher et ça vous verrez par la suite comment aujourd'hui le nouveau portail va vous aider à, à, à vous permettre effectivement de, de, de flécher vos affectations. Donc euh, les vrais taux, entre guillemets, parce que quand je dis 13,87%, c'est pour montrer un petit peu l'analogie et, et euh, la dichotomie de cette taxe d'apprentissage, mais c'est bien 0,59% de votre part principale et 0,09% de votre solde taxe d'apprentissage. Euh, à savoir aussi, mais je rappelle qu'il y a quand même deux régimes. Il y a un régime. Euh, euh, métropole et euh, Alsace-Moselle. Donc, c'est vrai que sur le régime Alsace-Moselle, qui est un petit peu historique, c'est pour ça qu'on met hors Alsace-Moselle, vous avez un taux de 0,44%. Et en plus, vous n'avez pas de solde à répartir. Par contre, vous pouvez flécher sur l'établissement d'Alsace-Moselle. Donc, euh, le solde, à quoi ça sert finalement ah donc, euh, comme c'était un petit peu dit précédemment, donc effectivement, développer, euh, financer et développer les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage, donc tout ce qui est évidemment formation initiale, et soutenir les écoles euh, d'insertion et d'orientation professionnelle. Donc, effectivement, euh, les formations technologiques et professionnelles sont celles qui sont dispensées dans le cadre de la formation initiale et qui conduisent à des diplômes titres titre enregistré répertoire national des certifications professionnelles. Donc, en fait, comme chaque année, euh, les préfectorale, en fait, euh, gère effectivement euh, tout, toutes les habitations de tous les établissements. Donc, euh, dans chaque préfecture, on récupère euh, des fichiers, donc sur lesquels on va faire le regroupement des établissements qui sont habilités à les percevoir. Ici, vous avez quelques exemples, les établissements publics d'enseignement, les, les chambres consulaires, les organismes qui s'occupent de l'insertion de l'orientation professionnelle, etc. Donc, en fait, voilà, ce qu'on faisait nous avant, c'est qu'on consolidait, et c'est ce que fait également aujourd'hui la Caisse des dépôts de consignation, l'ensemble des listes préfectorales pour avoir une visibilité de tous les établissements habilités. Donc ça, c'était vraiment un outil et c'est un outil d'aide à la décision. Sinon, il faudrait aller voir sur chacune des préfectures les établissements en lien avec vos métiers, en lien avec vos enjeux stratégiques pour aller vérifier qu'ils sont habilités ou non à percevoir la taxe. D'où l'intérêt d'avoir une plateforme qui permet effectivement de, de, de, de répartir euh, et d'équilibrer effectivement vos affectations. Donc en fait, là, pour le coup, voilà un petit peu, peu d'histoire, entre guillemets. Euh, comment ça se passait avant alors, c'est vrai qu'il y a eu cette réforme euh, donc, euh, où les OPCA sont devenus des OPCO et les OCTA ont disparu. Et pendant ce temps, ben, les OCTA ont disparu. C'est eux, effectivement, qui s'occupaient de collecter et de répartir les fonds donc, du solde de la taxe d'apprentissage. Et pendant deux années, sur les rémunérations 2020-2021, euh, eh les entreprises étaient un petit peu euh, seules dans cet exercice, j'ai envie de dire, puisqu'elles devaient euh, affecter librement... Euh, et ben le à taxe d'apprentissage au niveau des établissements habilités à les percevoir. Donc, il fallait un petit peu euh, faire tout ce travail, euh, d'aller rechercher les établissements, s'ils étaient habilités, et faire des percements directs. C'est un petit peu qu'on a essayé de mettre en, en avant sur ce schéma. Euh, vous, entreprise, vous reversez aux écoles, et les écoles, en fait, vous envoyez des reçus libératoires. Donc là, pendant, euh, pendant deux ans, ça a été un petit peu… Voilà, euh, en termes de cadrage un petit peu compliqué. Alors, vous, les grands comptes, évidemment, c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, d'optimiser. Euh, donc, euh, forcément, derrière, il y avait déjà euh, beaucoup de travail qui permettait euh, de, de mieux appréhender, en fait, ce, ce changement, parce que là, pour le coup, il n'y avait pas trop de solutions. Euh, après, c'est vrai que pour les, les TPE où c'était un tenté où il fallait euh, verser le, le sol, ce n'était pas évident de s'y retrouver. Donc, aujourd'hui, on passe à un schéma où, effectivement, vous, euh, entreprise, vous versez à l'URSAF. Donc, ici, on déclare à l'URSAF et euh, donc l'URSAF est collecteur et c'est la caisse des dépôts, effectivement, qui va vous permettre de répartir et de flécher les fonds euh, vers les écoles. Alors, je ne sais pas s'il y a des, pour le moment, s'il y a des questions ou pas de, de questions euh, puisque je ne les vois pas, mais je continue. Mais n'hésitez pas, euh, si besoin, à m'arrêter si vous avez des questions. Donc, en fait, ce qui ne change pas, euh, ce qui, qui n'a pas changé effectivement euh, malgré la, la réforme, c'est que vous avez toujours la possibilité donc euh, de faire des versements en nature directement au CFA. Euh, donc aujourd'hui si vous avez euh, voilà vous en tant que grande entreprise, vous devez verser du matériel informatique ou euh, vous avez il y a un intérêt pédagogique effectivement euh, sur des biens euh, que vous pouvez effectivement verser en nature à des CFA, euh, c'est possible de le faire, donc c'est sur une certaine période. C'était un petit peu compliqué l'année dernière parce qu'il y avait deux périodes. Du 1er janvier euh, 2022 au 31 mai euh, 2022, euh, les subventions en nature devaient être réalisées pour euh, la masse salariale 2021 à payer en 2022, et là, sur la, la partie euh, à payer en 2022, donc sur la masse salariale 2022, elle est à déclarer effectivement euh, en 2023, mais ces subventions en nature doivent être réalisées à partir du 1er juin au 31 décembre 2022. Donc, si vous voulez effectivement euh, déclarer ces versements en nature, si vous en avez fait, il, il fallait les réaliser entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu une anticipation qu'il faut faire. Si euh, sur 2024, vous voulez faire des subventions en nature, euh, sachant que derrière, effectivement, hein, on a des reçus libératoires aussi, euh, que le CFA doit vous remettre parce qu'il peut y avoir des contrôles. Donc, il faut vraiment justifier de l'intérêt pédagogique de la valeur comptable. Euh, c'est à faire entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 pour la, euh, le solde de la taxe d'apprentissage qui sera déclaré en 2024. Donc ça, c'est une des premières possibilités, mais voilà, c'est quelque chose que vous connaissiez sans doute, qui est parfois pas, pas forcément pratiqué, mais en tout cas, euh, voilà, c'est une possibilité. Et derrière, vous avez aussi, alors vous, vous êtes concerné aussi par cette CSA, hein, qui est aussi fait partie de la, de la CUVPAD, hein, donc qui est une contribution obligatoire pour vous. Euh, néanmoins, si vous atteignez effectivement euh, la créance alternance, c'est-à-dire si vous embauchez plus de 5 de votre effectif en, en contrat d'alternance, euh, via un seuil, en fait, plafond de 7 vous avez effectivement une règle du calcul qui va créer cette créance. Alors, de mémoire, parce que j'en faisais beaucoup de, de CSA à l'époque, c'était euh, ce, ce pourcentage entre 5 et 7 Par exemple, j'ai 6,5 euh, ben d'effectifs de, alternants par rapport à mon effectif salarié. Je reprends les 1,5 que je multiplie par votre effectif euh, euh, entreprise, je divise par 100 et après, euh, je régule sur un forfait de 400 euros qui vous donne votre créance. Donc, cette créance aussi euh, et euh, vous permet effectivement d'avoir une déduction au niveau de votre taxe d'apprentissage, de votre solde de taxe d'apprentissage. Voilà, je crois que je ne me suis pas trompé. Je crois qu'il n'y a pas eu de changement sur le forfait. Donc aujourd'hui, ce qui change, et c'est ce qui nous amène aussi à, voilà, à, à revenir vers vous, et je remercie encore une fois la mobilisation de la Caisse des dépôts et consignations, euh, parce que c'est un gros travail pour l'avoir euh, fait auparavant, euh, ben, c'est aujourd'hui de passer par un collecteur unique, c'est ce que je vous disais, hein, on est un côté collecteur, un côté répartiteur, donc les URSAF et MSA, tout ce qui est régime agricole, euh, donc là c'est quelque chose qui est effectivement, qui change, euh, cet outil déclaratif unique, donc, euh, aujourd'hui, effectivement, euh, la première collecte concerne effectivement la masse à la 2022 sur la, CS, sur la DSN d'avril 2023. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et qui sera exigible donc, entre le 5 ou le 15 mai. Et euh, la répartition qui se fera via la plateforme d'attribution euh, et fléchage des fonds de la Caisse des dépôts et consignations, donc, qui s'appelle Soltea, où là vous allez avoir effectivement un, un espace dédié. Et je pense qu'ici, c'est vraiment le, euh, le cœur euh, du sujet de ce webinaire que vous puissiez avoir effectivement un petit peu le, le séquençage et effectivement les, les points d'entrée et l'accompagnement que vous allez avoir, le parcours utilisateur que vous allez découvrir pour bien flécher vos fonds, euh, donc évidemment figurant sur les listes parce que ce travail de consolidation, de capitalisation a été fait et intégré évidemment sur la plateforme. Donc euh, voilà, un petit peu pour poser un petit peu le contexte entre ce qui se faisait avant, ce qui se fait maintenant, euh, un collecteur unique, une plateforme d'attribution euh, fléchage des fonds. Euh, et donc là, je vais pouvoir euh, passer le relais donc, à, à Karine. Je vais dérouler le, continuer à dérouler le support. Ou Ségolène C'est Karine plus... qui reprend le, le oui, relais. Oui, je, je, je commence et, et Ségolène poursuivra euh, juste ah, après. Cool. Alors, tu as dit beaucoup de choses et tant mieux. Donc, pour ma part, je serai... Euh, assez assez brève hein, pour qu'on qu attaque directement la partie très opérationnelle de, de cette plateforme. Euh, je rappellerai simplement effectivement que, que la Caisse des dépôts s'est dû confier euh, le mandat d'affecter pour le compte euh, des employeurs les sommes qui sont versées au titre du solde de la taxe d'apprentissage. Donc comme tu l'as très bien dit, euh, il faut préciser dans le cadre de ce mandat euh, que nous allons euh, gérer en fait uniquement la, la partie des versements pécuniaires, hein, donc euh, des dépenses en euros. Euh, c'est très important de le signaler parce qu'on a euh, encore des entreprises, et c'est tout à fait normal, qu'ils nous demandent « est-ce qu'elles euh, vont pouvoir continuer à, à effectuer des subventions en nature ?» Donc la réponse est oui, mais ce n'est pas dans le cadre du mandat de la Caisse des dépôts, et donc on ne passera pas en tant qu'entreprise euh, par euh, la plateforme pour la partie des, des, des subventions en, en nature. Euh, et puis effectivement préciser que la caisse des dépôts euh, ben, met en place donc un service dématérialisé. Euh, c c ça faisait partie du, du cahier des charges et qui va permettre euh, bien sûr aux employeurs de répartir les fonds euh, qui sont à leurs mains mais aussi euh, côté Caisse des dépôts, au-delà de la création de, de la plateforme que tu as évoquée qui s'appelle Soltea, euh, bah, de pouvoir euh, assurer la gestion administrative, financière et comptable euh, d'un fonds qui est alimenté, et là aussi tu l'as très bien dit, euh, par, par la collecte euh, qui est opérée auprès de l'URSSAF et puis de la, la CCMSA. Donc ce mandat euh, se matérialise comment ben, Concrètement, on a mis en place une plateforme, euh, euh, qui va euh, être accessible aux entreprises et aux établissements euh, dans, dans quelques semaines. Euh, Ségolène reviendra sur le calendrier plus précisément que moi juste après, et qui va permettre un, un certain nombre de, de choses. Euh, donc, tout d'abord, pour la partie employeur, bien sûr, ils vont avoir leur espace dédié, euh, ils vont pouvoir consulter le catalogue des établissements, identifier euh, les, euh, les établissements qu'ils souhaitent soutenir, et ensuite, ils vont pouvoir effectuer euh, les, les choix, euh, les souhaits d'attribution auprès des établissements euh, de, de, de leur choix. Ça, c'est pour la partie euh, employeur. Euh, sur la partie euh, établissement, alors, eux vont pouvoir y accéder un peu plus tôt, tout d'abord pour vérifier effectivement les, les informations qui vont être mises à disposition euh, aux, aux, des employeurs. Euh, donc, effectivement, euh, c'est le gros travail que nous sommes en train de, de réaliser actuellement, c'est-à-dire de concaténer euh, l'ensemble des, des listes de façon à ce que l'entreprise puisse en un lieu unique avoir accès à l'ensemble des établissements euh, habilités. Euh, les établissements vont devoir euh, déposer leurs coordonnées bancaires. Donc ça, ça va être une phase très importante euh, parce que nous aurons besoin de cette information pour ensuite effectivement effectuer les virements aux, aux établissements. Et puis enfin, euh, tout comme euh, les, les employeurs, euh, ils vont pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations, euh, notamment savoir euh, s'ils ont bien reçu leur virement, qui euh, a effectué euh, ce virement et suivre ça d'année en année. Donc, voilà pour, pour la plateforme Soltea. Alors, quand est-ce que tout ça va se mettre en place ben, je, le prends, je laisse Ségolène prendre la main sur, sur la suite de la présentation. Merci, Karine. Et du coup, ça répond d'ores et déjà à la première question que je vois dans le chat de la conversation. Donc, c'est parfaitement synchronisé. Euh, donc, Karine, tu viens de l'évoquer. Effectivement, la clé de, du démarrage de cette plateforme, c'est l'ingestion des listes d'établissements bénéficiaires. Ces listes, elles ont été publiées avant le 31 décembre et on travaille aujourd'hui à leur consolidation. Donc, elles seront intégrées euh, sur Soltea pour permettre aux établissements bénéficiaires euh, de, de consulter du coup, les, les éléments qui, qui relèvent de leur, de leur identité et qui seront à euh, sur la plateforme et surtout de renseigner leurs coordonnées bancaires. Pour cela, les établissements ils vont avoir un, un accès euh, anticipé à Soltea, dès début mai. Donc, début mai, je suis un établissement bénéficiaire, je me connecte et surtout, je renseigne mes coordonnées bancaires. Ça, c'est l'élément euh, euh, essentiel pour que, ensuite, euh, l'ensemble du process puisse être déroulé. En tant qu'employeur, euh, vous aurez accès à Soltea à partir de la fin du mois de mai. On y reviendra tout à l'heure sur les modalités d'accès, euh, d'habilitation et, et de connexion. Et vous pourrez effectuer des fléchages, donc choisir euh, vers quels établissements ou formations vous souhaitez affecter votre solde à partir de fin mai et ce euh, jusqu'à mi-septembre. Donc c'est vraiment toute cette, euh, cette période-là qui va vous permettre euh, de faire votre répartition. Ensuite, euh, on a évoqué euh, la, le calendrier de la collecte qui va être euh, considérablement euh, revu puisque euh, cette collecte va se faire par le biais de la déclaration sociale nominative du mois de mars. Et ce fonds, l'ensemble de ce fonds collecté par euh, l'URSAF Caisse Nationale et la CCMSA sera transmis à la Caisse des dépôts à partir de la fin du mois de juin. Ce qui permettra à la Caisse des dépôts de faire des premiers virements bancaires à l'attention des établissements bénéficiaires euh, mi-juillet pour les, les employeurs qui auraient effectué euh, les choix entre fin mai et mi-juillet. Et ensuite, euh, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps euh, de finaliser leur choix, un second virement est prévu mi-septembre. Enfin, euh, l'intégralité du fonds sera de toute façon euh, répartie à destination d'établissements bénéficiaires. Et c'est la raison pour laquelle, si jamais certains employeurs n'avaient pas effectué des choix de fléchage, on a prévu une troisième euh, modalité de virement euh, mi-octobre euh, qui sera effectuée selon des critères définis d'un point de vue réglementaire à destination de certains établissements. Euh, et donc là, on n'a pas encore les textes, hein, on, on y reviendra euh, ultérieurement, euh, mais ce sera un algorithme qui permettra d'affecter euh, l'intégralité du, du solde du fond qui n'aurait pas été fléché par, euh, par certains employeurs. Voilà pour les grandes phases du calendrier. On Alors, va revenir maintenant sur les actions à effectuer euh, euh, de votre côté en tant qu'employeur. Et du coup, euh, je te repasse la main, Karine. Euh, en euh, fait, je, je me permets dans le fil de discussion. Oui, oui voilà. Je, je voilà, c'est pas, que... pas comme ça. Euh, oui, c'est pas on a eu la même idée, Karine. Donc euh, effectivement, il y a une question oui, je intéressante. Donc, je, je l'ai dit aussi en direct. Alors, côté employeur, je, te, je vous pose la question directe. Côté employeur, comment, comment peut-on avoir une visibilité des fonds disponibles et qu'en est-il des frais de gestion mmh. En interne, on aimerait en savoir plus sur le, les montants disponibles. Alors, concernant euh, les montants disponibles, donc évidemment, il y aura les montants que vous aurez déclarés euh, auprès de, de vos, des collecteurs, donc que ce soit URSAF, Caisse Nationale ou CCMSA. Euh, et effectivement, les collecteurs vont eux-mêmes imputer euh, des frais de gestion euh, sur les montants déclarés, sur l'ensemble du fonds. La Caisse des dépôts va également euh, prélever des frais de gestion. À ce stade, ces frais de gestion ne sont pas définis, euh, donc euh, je ne peux pas en communiquer euh, les, les montants aujourd'hui, mais ils prendront en compte euh, d'une part euh, le montant total du fonds et d'autre part euh, les dépenses euh, réelles dans le cadre de, de la plateforme. Bien sûr, euh, vous aurez une visibilité sur les montants réellement euh, affectés aux établissements euh, dans le suivi, donc euh, après chacun des, des virements. Mais on y reviendra, euh, et est, ça c'est lié du coup à la question du, du calendrier. Évidemment, si la Caisse des dépôts ne reçoit le fonds que fin juin, euh, on ne peut pas afficher en fait les montants euh, avant cette, cette date-là, et donc on affichera les montants qu'après chacune euh, des phases de virement. Je pense que ce sera un petit peu plus clair quand on va revenir sur les étapes avec les écrans euh, du, du parcours, mais en effet, euh, ça va conduire du coup euh, chacun des employeurs euh, que, que vous êtes à flécher en pourcentage et donc euh, la nécessité sans doute de faire des, des simulations si, si vous souhaitez avoir une visibilité euh, plus fine. Merci Ségolène. Alors, il y a d'autres questions, mais je pense qu'on va pouvoir les prendre un petit peu plus tard dans, dans la présentation, donc je te laisse ouais. continuer, je crois que c'est encore à toi. Et je crois que c'est cette partie-là, justement, qui va répondre en partie euh, à vos questions. Euh, pour l'accès, du coup, à, à Soltea, euh, nous allons passer par une plateforme que vous connaissez bien, qui est Net Net Entreprise euh, va permettre euh, de vous habiliter euh, pour accéder ensuite à Soltea, qui est la plateforme de répartition du sol de la taxe d'apprentissage. Donc, on a deux plateformes. Une plateforme qui gère les habilitations, les droits d'accès, et une plateforme pour vraiment votre répartition. Sur NetEntreprise, vous allez pouvoir constituer votre portefeuille de sirettes par exemple si vous êtes habilité pour plusieurs sirettes Un utilisateur peut être habilité pour autant de sirettes que souhaité et au sein d'un même SIRET vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que souhaité. Ensuite, grâce à vos identifiants NetEntreprise, c'est-à-dire grâce à votre sirette non prénom et mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter sur Soltea. Sur Soltea, vous allez pouvoir avoir une visibilité sur l'ensemble de vos portefeuilles de SIRET. Donc, donc, donc, donc, je crois que j'ai évoqué à peu près l'ensemble des éléments et que ça répond en partie, du coup, euh, aux questions. Euh, je vous propose qu'on passe sur la slide suivante pour l'accès. Euh, juste peut-être un petit point de calendrier, cet accès euh, et cette partie habilitation euh, ne seront aussi possibles qu'à partir de fin mai. Donc, tant la partie habilitation que la partie connexion seront effectifs à partir de fin mai. Il y a un petit décalage, puisque vous allez demander vos habilitations euh, sur le portail Entreprise, par exemple, le 25 mai. C'est à partir du 26, du coup, que vous pourriez vous connectez sur Soltea. On a un petit délai de, de 24 heures euh, pour nous permettre d'intégrer euh, l'ensemble des éléments permettant votre connexion euh, sur Soltea. Ensuite, sur Soltea, vous allez accéder à cette, euh, cette page de connexion euh, en cliquant sur « Se connecter » et vous allez sélectionner « Entreprise Assujetti. vous allez vous connecter avec numéro de SIRET, nom, prénom et mot de passe. Euh, si vous n'avez pas eu vos habilitations sur NetEntreprise, on vous a mis sur le côté euh, l'accès direct à la plateforme NetEntreprise. Euh, et du coup, je vous invite à vous rapprocher peut-être de vos administrateurs puisque chaque entreprise a sans doute un administrateur euh, au sein de la plateforme NetEntreprise qui permet de déléguer des droits. Sur cette plateforme NetEntreprise, une fois que vous aurez été euh, habilité, vous allez pouvoir euh, gérer votre portefeuille, donc ajouter euh, différents services, dont le service qui nous intéresse, Soltea. Ici, vous pouvez ajouter plusieurs euh, Sirettes euh, si vous êtes habilité pour le compte de plusieurs Sirettes et plusieurs services. On peut passer du coup à la slide suivante. Vous pouvez habiliter, euh, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs utilisateurs. Et donc ici, il vous suffit euh, d'identifier la liste des utilisateurs. Si vous avez euh, plusieurs sirettes pour lesquelles euh, vous avez choisi de travailler, euh, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous aurez bien une vue sur l'ensemble des sirettes vous permettant de sélectionner sur quelle sirette euh, vous souhaitez travailler. Euh, je vois une petite question et j'en profite pour y répondre avant de poursuivre. La brique Soltea est-elle par défaut sur NetEntreprise euh, Elle va apparaître sur NetEntreprise, mais c'est à vous de l'ajouter pour pouvoir y accéder. Ce n'est pas parce que vous êtes habilité par exemple à la DSN que vous allez être habilité euh, à, à Soltea. En fait, sur NetEntreprise, le fonctionnement, c'est bien euh, un fonctionnement par service un utilisateur a des droits par service. Donc ensuite, il va ajouter un ou plusieurs services. Soltea fait partie des services euh, mis à disposition sur NetEntreprise, mais par défaut, un utilisateur n'est pas habité à l'ensemble des services. Sinon, évidemment, en termes de, de risque, ce serait, ce serait assez euh, peu sécurisé. Golen, euh, tu, as, tu as parlé effectivement euh, que sur NetEntreprise, on peut déléguer euh, des droits, donc effectivement, ça concerne euh, l'interne. Euh, mais est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les tiers déclarants Parce qu'on peut avoir des entreprises effectivement qui vont vouloir passer par des tiers déclarants. Ça se passe aussi ici, dans notre entreprise De la même manière. Euh, de la même manière. Et c'est retranscrit de la même manière sur Soltea. Euh, Monsieur Dupont, par exemple, qu'on qu voit à l'écran, euh, aurait euh, du coup l'ensemble de ce portefeuille en tant que tiers déclarant et pourrait travailler directement sur l'ensemble de ce portefeuille en sélectionnant chacun de ces, de ces sirettes. On a aussi une fonctionnalité, comme vous le voyez, qui permet de suivre où on en est de la répartition avec les crédits restants à répartir et ceux où on a déjà effectué une partie du fléchage. Euh... Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions sur la partie net entreprise. Il y en a d'autres sur la suite, mais on y reviendra. Oui, tout à fait. Alors, on va, on va parler maintenant un petit peu plus du, du pas à pas. Euh, une fois que vous avez fait euh, ces différentes étapes, donc 24 heures après en fait avoir fait euh, l'ensemble de ces étapes, vous allez pouvoir constituer votre panier de fléchage. Et Karine, je te passe la main pour expliquer un peu comment l'employeur va pouvoir trouver euh, les établissements euh, et ou formations qu'il souhaite soutenir. Alors, Par contre, il doit y avoir un petit problème sur le support qu'on ne voit pas. On a perdu le support, Marc. J'arrive ah. <rire> voilà. arrive euh... à la rescousse, je ne sais pas pourquoi, effectivement. Moi bon, ce n'est pas très grave, je, je, vais, je, vais, je vais poursuivre. Euh, donc, effectivement, vous me dites euh, si il réapparaît. ça va arriver, je pense. Pas tout de suite, mais ça va arriver. Donc, effectivement, préciser qu'en tant qu'employeur, euh, vous allez pouvoir accéder, pour euh, faire le choix de vos établissements, euh, bah, vous allez accéder à un moteur de recherche un moteur de recherche qui se veut bien sûr transparent euh, et neutre, neutre euh, et qui va se trouver sur, sur la plateforme Soltea euh, et qui va bien sûr me permettre de, de flécher euh, vers les établissements de, de mon choix. Donc, je vais pouvoir euh, flécher tout d'abord au niveau d'un établissement. Alors, un établissement, euh, on pense bien sûr euh, aux universités, aux lycées, mais il y a également les établissements d'orientation euh, et ou d'insertion Excuse-moi, pouvoir... Karine, je te coupe. Marc, on oui. voit tout... le, le support n'est pas partagé. Ah ouais. ah, je ne comprends pas. Alors, allez, je vais recommencer le partage. Euh... Okay. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, il ne veut plus apparaître. Pardon. Il se passe bien quelque chose, mais… Euh... donc Là, non, on, on est voit sur ton écran, écran... d'accueil. Oui. Ouais. D'accord, je ne comprends pas euh, pourquoi il fait ça. Ça marchait très bien. Mmh. Le partage n'est pas sur le bon écran. Ouais. Ouais. Ah, tu as peut-être deux écrans. Mais... Sur deux oui, c'est ça, ou j'ai deux écrans. J'ai dupliqué ce matin, je n'aurais ah, pas dû le bah, faire. J'ai étendu mes écrans et, et ça me crée des, des bugs. Est-ce qu'on est, bah, qu est bon. bien ici On y est. Bah, est On bon. y okay, du direct. Super. Désolé. C'est vraiment pas grave. Euh, donc, euh, comme je le disais, il va être possible d'effectuer des choix de répartition à plusieurs niveaux, euh, au niveau de l'établissement euh, bénéficiaire, mais aussi euh, au niveau d'une composante euh, d'un établissement. Euh, donc, ça peut être l'IUT euh, ou bien euh, une classe de, de collège, je sais pas, pour, pour donner des, des exemples plus concrets. Et puis, on pourra aussi euh, effectuer des choix en sélectionnant, en regardant en tout cas euh, directement au niveau des, des formations. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble Ça ressemble à ça. Euh, voilà au niveau du, du moteur de recherche. Donc, en tant qu'entreprise, euh, si je connais directement euh, le numéro de tiré ou le code UAI, pardon, je vais pouvoir l'indiquer directement, ou bien le, le nom de, de l'établissement. Je peux aussi, et ça a été une demande de, de, de pas mal d'entreprises, de vouloir euh, accompagner euh, et investir a, auprès d'établissements de, de proximité. Donc, il y a aussi la possibilité de regarder quels sont les établissements qui sont proches de, de chez moi, de, de, de mon entreprise. Et puis, comme je le disais, euh, si toutefois on ne sait pas en tant qu'employeur euh, quel établissement précisément on veut soutenir, mais on, on souhaite soutenir plutôt des typologies de formation, on va pouvoir indiquer euh, le, le nom de la formation euh, euh, éventuellement euh, souhaitée. Donc, slide suivant. J'ai fait mon choix. Euh, je souhaite euh, soutenir le lycée polyvalent euh, Mariose. Et là, euh, sur la fiche, je vais avoir un certain nombre d'informations. Euh, qui, qui sont vraiment importantes, notamment les coordonnées et l'adresse de, de l'établissement. Euh, pourquoi Parce que l'idée, c'est bien sûr de, de poursuivre hein, euh, les relations partenariales que l'entreprise et euh, l'établissement euh, euh, ont nouées hein, depuis des années, et on aura toujours la possibilité en tant qu'entreprise de pouvoir contacter directement euh, l'établissement, euh, éventuellement, que l'on va ensuite vouloir soutenir. Et puis, au niveau de la répartition euh, du solde, euh, on aura euh, bien sûr la possibilité d'attribuer à l'établissement, euh, mais on pourra ensuite euh, éventuellement affiner son choix sur, un, sur certaines formations. C'est ce que l'on voit sur la, la, la slide suivante. Euh, comme vous pouvez le voir, vous pourrez sélectionner des formations que, que vous voulez éventuellement soutenir, euh, tout simplement en les, en les cliquant. Voilà pour la partie moteur de recherche et choix des, des établissements. Le point qui est vraiment important là-dessus, sur, sur tout ce qu'on vient de, de présenter, c'est que l'ensemble de ces données sont évidemment issues des listes qu'on évoquait tout à l'heure, et que donc si vous ne retrouvez pas une formation ou un établissement, c'est tout simplement parce qu'ils ne figuraient pas au sein des listes habilitées. Donc, euh, à ce moment-là, on vous invite à contacter cet établissement pour mieux comprendre euh, s'il n'a pas été habilité cette année. On va voir maintenant, euh, une fois qu'on a trouvé euh, les établissements euh, et ou formations qu'on souhaite euh, soutenir, euh, comment répartir euh, les crédits et suivre ensuite euh, l'affectation. J'ai constitué mon panier, euh, si on peut dire ainsi, euh, d'établissements euh, que je souhaite soutenir on voit bien dans la sélection euh, euh, que j'ai faite euh, le niveau euh, d'attribution que j'ai souhaité. Donc, c'est dans la colonne « détail de l'attribution ». Si j'ai souhaité flécher à toutes les formations de l'établissement, ce sera euh, la mention « Établissement » qui apparaîtra. Et si on est au niveau « Formation », à ce moment-là, euh, l'intitulé de la formation apparaîtra. L'objectif ici, c'est ensuite de répartir euh, ma, mon fléchage et donc euh, d'affiner un peu est-ce que je souhaite euh, flécher à 11%, à 22% euh, et donc le petit stylo me permettra euh, d'affecter l'ensemble de mon crédit, donc mes 100% de crédit, à, aux établissements et ou formations que je souhaite soutenir. Ici, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, j'ai déjà fléché pour 55 de mon crédit. Et donc, on me montre bien qu'il reste euh, 45 Si j'ai fléché à 100 à ce moment-là, euh, je peux valider euh, mon attribution et je peux changer d'avis, par exemple, euh, jusqu'à mi-juillet. Très précisément, jusqu'au 6 juillet. C'est-à-dire que euh, je commence euh, le 25 mai Soit j'ai réalisé l'intégralité de ma répartition et je suis sûre de moi, et donc je valide euh, mon attribution. Je peux y revenir jusqu'au 6 juillet, mais à partir du 6 juillet, le virement partira euh, mi-juillet à destination des établissements que euh, j'ai identifiés. On peut passer à la slide suivante. Si jamais euh, je n'avais pas finalisé euh, mon action de répartition, et que donc j'étais dans une situation où j'avais mis 55% uniquement de, de mes crédits, euh, je n'ai pas tout à fait fini mon instruction, à ce moment-là, on propose une carte brouillon euh, qui permettra d'y revenir euh, après euh, l'échéance de mi-juillet. Vous savez, j'ai évoqué tout à l'heure dans le cadre du calendrier qu'il y avait un second virement possible euh, mi-septembre. C'est pour vous donner du coup ce temps supplémentaire euh, qu'il est important de, de cocher euh, cette, euh, cette case. Et ensuite, une fois les virements effectués, euh, je vais pouvoir voir le détail euh, de, des contributions euh, sur cette page-là et voir euh, un peu ce qui a été, euh, ce qui a été fléché. L'établissement lui aussi euh, pardon, verra euh, effectivement euh, l'ensemble des employeurs contributeurs avec leur numéro de tirette, le montant de la contribution, le niveau du fléchage et euh, la date euh, de versement vous aurez la possibilité, tout comme l'établissement, d'exporter euh, les tableaux de suivi et d'avoir du coup des éléments euh, vous permettant euh, de suivre euh, au niveau de l'exercice. Donc là, on est sur une campagne, en 2023, on sera sur euh, une campagne, mais vous aurez la possibilité de voir ce qui s'est passé euh, sur la campagne précédente également, tout comme l'établissement euh, bénéficiaire qui aura reçu euh, les fonds. On peut prendre peut-être quelques questions à ce niveau-là. Est-ce que la répartition se fait uniquement en pourcentage euh, Tout à fait. On est obligé de fonctionner en pourcentage pour la raison que, que j'évoquais euh, tout à l'heure, euh, qui est que la Caisse des dépôts euh, n'a pas les fonds en fait, avant, euh, avant l'ouverture de la campagne de fléchage aux employeurs. Euh, ce qui nous amène à, à fonctionner en pourcentage et à afficher ensuite les montants euh, lors des virements. À ce stade, il n'y a pas de tableau euh, qui indique le montant en euros euh, correspondant au pourcentage, ou en tout cas pas avant les virements. Euh, par contre, c'est un besoin qu'on qu instruit pour les campagnes à venir d'avoir euh, potentiellement euh, des outils de simulation. Je pense qu'il peut y avoir d'autres questions peut-être euh, oui. sur ce, ce niveau-là, puisque comme on a fini euh, la partie euh, euh, présentation, ça peut être l'occasion de prendre pas mal de, de questions si vous le souhaitez. On a également une question sur… Euh, Est-ce que la plateforme Soltaire indiquera aux établissements bénéficiaires qui est l'entreprise qui la soutient Bien sûr, tout à fait. Il y aura le numéro de SIRET, euh, la raison sociale et euh, le niveau de fléchage pour permettre mmh. aux établissements ensuite… Euh, de répartir leur crédit conformément au choix, évidemment, que, que vous aurez euh, effectué. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui tournaient vraiment autour de euh, l'affectation euh, par rapport aux sirènes. Donc, vous avez bien expliqué que qu'un euh, utilisateur pouvait gérer plusieurs sirènes. Mais la grande question, notamment pour les grands comptes, se pose sur les, les affectations par sirène. Je pense que c'est peut-être bien de refaire un petit tour là-dessus la volonté ouais, alors, de verser je... au nom d'un groupe. quoi. Tout à fait. Euh, alors, juste réponds au passage sur l'autre question, sur les 30% que je vois apparaître dans le fil. Euh, les, effectivement, euh, les 30% d'établissements figurant sur la liste nationale seront bien automatiquement euh, intégrés euh, comme critère d'affectation. Donc, euh, il y aura bien un contrôle euh, automatique qui sera fait et vous ne pourrez pas flécher plus de 30% du coup à destination de, de ces établissements-là. Euh, les reçus libératoires, eh bien, c'est la fin des reçus libératoires, en fait. Euh, C'est-à-dire que dans la mesure où euh, la collecte euh, vous libère de votre obligation de taxe, euh, les reçus libératoires ne seront pas générés euh, sur la plateforme, mais eh bien par le biais de la déclaration sociale nominative. Les établissements n'ont donc plus à fournir de reçus libératoires. Vous n'avez plus à payer directement l'établissement et en retour, l'établissement n'a plus à fournir de, de reçu libératoire. Pour revenir du coup sur cette question du pilotage euh, par Sirène. Euh, effectivement, Soltea est aujourd'hui construit euh, pour un accès par SIRET. Euh, la déclaration euh, se fait euh, au niveau SIRET, et donc la connexion euh, sur Soltea et la répartition se fait au niveau euh, du SIRET. Alors, on entend du coup que pour les, les entreprises qui, qui ont euh, par exemple des milliers euh, de sirènes, euh, ça représente une difficulté. Et on travaille à des solutions qui, euh, dès 2024, euh, pourront permettre euh, de grouper euh, un certain nombre de sirènes et de faire une seule affectation pour tout ou partie des sirènes d'un même sirène. Ça veut dire que ça pourrait être euh, un pilotage euh, au niveau sirène, mais ça pourrait aussi être à une maille plus fine, que ce soit géographique ou sectorielle, par exemple. Est-ce que les frais de gestion sont indiqués dans les montants qui apparaîtront Alors, ils seront déduits automatiquement. Euh, on explicitera bien les frais de gestion, que ce soit dans le parcours ou dans le portail d'information euh, et puis de toute façon, les frais de gestion seront publics, euh, que ce soit ceux euh, des collecteurs euh, ou ceux de la Caisse des dépôts, euh, ils seront publiés par arrêté. Est-ce que vous avez d'autres questions Il y a une question sur la déclaration. Euh, à quel moment faisons-nous la déclaration via la DSN ou cela est fait à part via la plateforme Acto Peut-être que là, je vous laisse répondre, du coup. Alors là, c'est une question sur la CSA, donc la contribution supplémentaire à l'apprentissage, qui, qui n'a rien à voir avec le solde. Et maintenant, la, la, c'est une contribution qui est, qui est recouvrée par l'URSAF. du coup, la, elle, euh, elle se fait pendant la déclaration de DSN en mars 2023. Peut-être juste rebondir sur un point. Euh, est, euh, Soltea est vraiment l'unique euh, moyen de répartir votre solde à partir de 2023 Peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment euh, mentionné, mais euh, il n'y aura pas d'autre moyen de répartir votre solde cette année. C'est euh, la plateforme nationale. Et donc, si vous versez des fonds euh, à des établissements bénéficiaires en dehors euh, du cadre de cette plateforme, euh, cela ne pourra pas être pris en compte en tant que répartition de, de votre solde. Alors, euh, oui, je confirme du coup que la répartition devra s'effectuer euh, par SIRET. Euh, ce que je vous propose, c'est peut-être que pour les grands groupes d'entre vous qui sont concernés, on puisse euh, en rééchanger pour qu'on vous représente les solutions aussi 2024 euh, qu'on a envisagées et l'ensemble du, du process qui peut, euh, qui peut vous intéresser. Oui, je vous propose vraiment de vous rapprocher sur le sujet de d'ACTO. Alors, je ne sais pas si c'est Marc le, euh, le point d'entrée. Euh, qui fera le, le lien avec nous sur euh, ce sujet parce qu'on sait effectivement qu'il y, y, y, y a un sujet à, à regarder de plus près et on travaille sur euh, des, des solutions. Donc, euh, ça peut être intéressant de vous manifester auprès de, de, de Marc. Enfin, Je te laisse confirmer, Marc, si c'est bien toi. Oui, bah, j'en avais discuté au préalable, puisqu'on sait que c'est un sujet quand même. Donc, on avait discuté au préalable, notamment avec Karine et Arnaud. Et bah, c'est Arnaud qui prendra effectivement bah, vos, vos commandes, hein, vos besoins, vis-à-vis euh, -vis de, bah, de, de cette évo ces évolutions possibles, donc de, de en sirène en sirènes, de voir si on a des solutions plus-plus euh, à vous proposer. Euh, donc, on va, re vous pourrez remonter effectivement euh, bah, vos besoins au niveau d'Arnaud. Et moi, je, je ferai un petit peu le, le, le, le médiateur euh, technique euh, avec Arnaud également et, et, euh, et la caisse des dépôts de consignation. Donc c'est vrai que j'entends que, voilà, au nombre de sirettes que vous pouvez avoir, ça peut être contraignant. Donc pour ceux qui sont vraiment concernés par, par des établissements, voilà, je, je, je, je lis à côté sur mon portable 200, 200 établissements. Je pense que pour certains, c'est encore plus. Donc euh, oui, on, on essaiera de, de voir comment on peut, on peut travailler sur ce sujet, euh, mais ça sera effectivement sur, euh, avec une vision 2024. Euh, on peut peut-être présenter la documentation disponible, du coup, euh, puisque Soltea a déjà euh, une existence aujourd'hui, euh, avec un portail d'information soltea.gouv.fr, euh, qui, qui vous met à disposition, une foire aux questions, euh, des articles et une vidéo. Euh, donc je peux vous remettre aussi le lien euh, vers la vidéo. On a aussi mis en ligne hier un flyer euh, synthétique qui permet de reprendre les différentes étapes que vous pouvez communiquer aussi autour de vous, par exemple aux établissements euh, qui auraient besoin d'infos en plus euh, et évidemment des articles qui seront intégrés euh, tout au long des, des prochaines semaines et, et mois et tout au long de, de la campagne, bien sûr. Donc, c'est sur ce portail d'infos que vous trouverez euh, à partir de fin mai euh, le bouton de connexion et sur lequel euh, vous pourrez aussi euh, nous contacter par le biais du formulaire de contact. À partir de fin mai, bien sûr. Oui, je vois qu'on a, on a fini la, la présentation. Euh, il ne restait plus qu'une page, mais euh, voilà, c'était... Euh... C'est un petit peu pour, pour, pour créer le lien, effectivement, entre, entre le sol de sa taxe d'apprentissage euh, et donner du sens à son impôt. Donc, c'est un petit peu ce que nous, on, on faisait à l'époque hein, quand on travaillait au sein des, des Octa et donner du sens à sa taxe d'apprentissage en, en choisissant euh, ces établissements avec lesquels on a des relations, des partenariats, euh, pourquoi pas sur un, un diplôme, une formation euh, moi, je me souviens aussi qu'il y avait pas mal de versements, euh, entre guillemets, euh, affectés et volontaires sur, euh, sur des instituts aussi médicaux, euh, avec des axes stratégiques, mais ça, vous maîtrisez, euh, je le sais parfaitement bien. Euh, il y a aussi ce, ce, voilà, les futures évolutions besoins en formation, compétences, C'est aussi un axe sur lequel vous pouvez retravailler, mais je pense que vous, vous avez vraiment bien défini déjà en amont euh, tous vos souhaits d'affectation. Euh, mais c'était pour vous donner un regard un peu croisé sur euh, voilà, la, la taxe, c'est pas seulement un moment T. C'est un petit peu ce que je disais toujours avant et qu'effectivement, euh, on anticipait énormément euh, avec les grands comptes euh, ben, tous, euh, pour optimiser aussi au niveau des ressources disponibles, entre ressources brutes, ressources honnêtes, promesses de versement, euh, essayer effectivement de, de vous accompagner au mieux euh, au jour, euh, avant, de vous accompagner au mieux dans cette définition et de cet intérêt d'affecter euh, le solde de la taxe d'apprentissage. Et donc, mais je sais que là-dessus, je ne fais que capitaliser en fait, des actions euh, qu'on accompagnait, euh, dans lesquelles moi, je, je pouvais aussi accompagner les grands comptes à l'époque. Euh, donc voilà, c'était pour donner un petit peu ce sens, à, à, pour terminer un petit peu cette présentation. Alors, je ne sais pas je, je, je s'il y a encore des questions, effectivement. Euh... Alors, je, je, je, je, je relis un petit peu. Alors, c'est vrai qu'on revient un peu sur pourquoi la gestion des grands comptes n'a-t-elle... Pas été abordé avant euh, donc c'est vrai euh, qu'il euh, y a eu il y a quand même un groupe de travail hein, qui, euh, qui est un peu resserré mais qui a eu lieu entre la caisse des dépôts des consignations et des grands comptes justement euh, mais c'est un travail voilà qui, qui va demander sans doute du temps et des évolutions techniques pour avoir travaillé un peu là dessus c'est vrai que c'est compliqué après quand il faut retravailler reconstruire des architectures et trouver des solutions rapides donc je pense que bon là dessus euh, c'est quelque chose qui a été euh, euh, comment dire euh, échanger euh, écouter et, euh, et effectivement il y aura des actions euh, qui vont être euh, déployées alors c'est toujours pareil hein, moi, pour, euh, voilà, ça se travaille parfois en petit comité euh, voilà, un petit peu expérimental pour après ensuite élargir au plus grand nombre vous les grands comptes pour que vous puissiez effectivement que ce soit beaucoup plus simple d'avoir un regard euh, consolidé euh, C'est pas évident, donc et j'entends effectivement cette, enfin euh, personnellement j'entends effectivement cette problématique et euh, et on fera effectivement comme je vous le disais on fera tout pour. Euh, pour revenir vers vous et d'avoir cette expression aussi de, de besoin la plus anticipée possible par la suite, euh, pour amener voilà, en 2024 quelque chose. Mais ça, je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. Hein. Euh, c'est vrai que euh, sur le temps imparti, c'était déjà, euh, à mon avis, très compliqué euh, d'ouvrir de, de, euh, ce nouveau portail. Pour avoir un peu travaillé dessus, je sais que c'est du travail. Oui, alors je cite vraiment là-dessus. Hein. S'il y a vraiment des entreprises qui, je viens de voir effectivement, 200 sirètes ont cette problématique, ne tardez pas à prendre contact avec, avec Acto euh, pour qu'on regarde de, de plus près. Exactement. Donc là-dessus, euh, pas de souci en termes de réactivité, vous, vous remontez à Arnaud et euh, on remontera avec Arnaud au niveau de la case des dépôts comment on peut, euh, on peut travailler euh, là-dessus. Je vois que je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions, si certains veulent peut-être prendre la parole ou, ou est-ce que des choses à, à éclaircir euh, ou pas Oui, je, je, je vous enverrai le mail d'Arnaud. De, de toute façon, on fera un petit communiqué suite à ça. Euh, J'avais aussi, euh, c'est vrai que j'attendais cette question, moi, sur les, les 30 qui sont plafonnés au niveau, euh, au niveau des entreprises par rapport euh, au fond. Si, par exemple, aujourd'hui, je suis un grand compte, une entreprise, voilà, je, je déclare, euh, je prends un exemple, un million euh, j'ai un million de solde de taxes d'apprentissage, ça veut dire que potentiellement, j'ai 300 000 euros à reverser sur de, la liste euh, nationale euh, des établissements habilités euh, et qui agissent au, pour la promotion de l'alternance. Euh, moi, si j'en cite plusieurs, ça veut dire que ça va se répartir parce que au niveau des, de la limite des 30%, parce que si j'ai 10 établissements qui sont dans cette liste, et que j'ai un pourcentage, comment aujourd'hui euh, ça va se réguler pour euh, sans montant C'est un petit peu la complexité, pour, euh, pour vraiment euh, cibler exactement les, les, le pourcentage qui pour une entreprise est un montant, parce que j'imagine qu'elle va avoir sa simulation, elle, elle va payer évidemment, elle va déclarer, donc elle aura plus ou moins une approche. Euh, comment ça va se définir ça Parce que ça va être un pourcentage sur un pourcentage, le calcul euh, alors... Vous voyez oui, oui, euh, de toute façon, c'est la somme effectivement des, des, des pourcentages pour euh, chacun des établissements concernés. Donc, ça veut donc, dire que chaque établissement aura euh, la possibilité d'une euh, rubrique euh, 30 et en fonction de ce qu'il demande, à chaque fois, ça s'intègre au pourcentage disponible, c'est ça Parce que la euh, complexité, oui. c'est de se dire, c est c est dès ça. que je choisis effectivement, en plus… Euh, euh, oui, par Siret, euh, oui. Après, il faut... En fait, oui, c'est ça. En donc... fait, de toute façon, c'est par Siret. Donc, par Siret, euh, vous aurez une limite de 30% de vos crédits pour euh, ces établissements-là. Et en fait, le fait qu'on fonctionne en pourcentage est plutôt facilitant euh, dans cette, euh, ce, ce cas d'usage, puisqu'on ne pourra pas affecter plus de 30% au total sur les oui. établissements figurant de cette liste. Et donc, automatiquement, vous aurez un message d'erreur en rouge qui apparaîtra pour vous dire, vous avez plus de 30% affectés à des établissements figurant sur la liste nationale. Euh, merci de corriger pour pouvoir valider. Oui, c'est ça, quand ça ne fonctionne pas, effectivement, on a tout de suite des messages oui, d'alerte ou d'erreur pour... Un... Okay. Bien sûr, il y a peut-être un point sur lequel je, enfin, que je n'ai pas évoqué dans l'ensemble du coup de euh, du parcours, euh, c'est que l'ensemble des utilisateurs euh, seront notifiés euh, à chaque action qui sera effectuée euh, sur le compte d'un siret. Donc, par exemple, si euh, vous avez un collègue qui qui change les choix d'affectation, euh, vous le saurez euh, automatiquement. Et ça, ça se détermine tous les profils, entre guillemets, administrateurs des, des personnes qui permettent d'intervenir. Est-ce que ça peut aussi se dire, je suis un, je suis un grand compte, j'ai 20 établissements, j'ai 10 interlocuteurs qui vont agir euh, pour pas que moi j'interagisse sur, éventuellement sur un, voilà, sur un siret parce que je ne voudrais pas modifier ce qui a été fait et je n'ai pas l'autorisation de le faire entre guillemets parce que ça peut être structurel par rapport à l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est bien sécurisé là-dessus aussi. Tout le monde ne peut pas… Euh, il y a des, des profils qui sont, qui sont effectués, admini administrés dès l'enregistrement, c'est ça Alors non, on n'a pas de gestion de rôle. Par contre, euh, effectivement, si vous souhaitez avoir de la visibilité, vous, vous, enfin, vous aurez les mêmes rôles que quelqu'un qui peut modifier. Euh, ça vous permettra juste d'avoir une visibilité sur ce qui se passe sur chacun des sirettes effectivement, sans que vous alliez, du coup, euh, affecter. Mais on n'a pas de gestion de rôle contrôlée, en tout cas pas en 2023. On est toujours dans cette logique euh, d'amélioration continue, évidemment, et, et de prise en compte, du coup, des besoins utilisateurs pour... Euh, pour l'ensemble des campagnes à venir, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qui a pu euh, être pris en compte euh, dès la première campagne. Oui, donc euh, la dernière question, effectivement, c'est ça, hein, c'est qu'il y aura une affectation par sirette du montant des, des 30 Donc, euh, pour information, de toute façon, nous, on a déjà une, une page euh, dédiée donc, au solde taxe d'apprentissage hein, sur notre site Internet. Euh, on refera aussi un, un, un emailing, donc euh, sans doute début mai. On va essayer vraiment d'être en complétude par rapport à l'ouverture du portail pour faire une sensibilisation, hein, pour ne pas oublier effectivement ben, de, euh, le fléchage possible du solde de la taxe d'apprentissage. Euh, donc, on va quand même euh, communiquer euh, en amont euh, assez, assez largement. Euh, on vous mettra aussi à disposition les replays. Euh, ben Arnaud, où vous pouvez effectivement euh, voilà, passer par moi. Euh, de toute façon, on vous enverra les coordonnées si vous avez des, des questions euh, et on les fera également remonter. Donc, euh, voilà, pour, pour vous accompagner au mieux dans... Non, non, dans ce nouveau portail. Et puis bon, si vous avez effectivement des, des besoins techniques, ben, il faudra qu'on qu voit comment on peut les, les anticiper au mieux. Non, je ne sais pas si je ne vois pas trop. Je ne sais pas si il euh, n'y a pas d'autres questions. Bon, C'est vrai que le format d'une heure et trente était assez, géné assez généreux. C'est vrai que sur ce sujet-là. Euh, euh, Là, c'est vrai que c est, c est assez, pour moi, c'était assez clair, hein, évidemment, le, le, le nouveau portail. Je vous remercie pour votre présentation. J'espère je, que vous allez bien, mais je le sais que techniquement, vous avez bien compris et cerné les, les, les enjeux euh, de ce qui change et comment aujourd'hui, ben, il va falloir euh, voilà, retravailler effectivement cette répartition, mais qui finalement est plus sécurisante euh, et que c'est une entrée unique pour tout le monde. Donc, euh, quand même c'est plutôt bien. C'est vrai que sur les années... Euh, euh, 2022-2021, ben, c'était un petit peu, c'était totalement libre, donc euh, c'était un petit peu compliqué de s'organiser. Donc voilà, ben, écoutez, si, euh, si vous n'avez pas euh, d'autres questions, je vais reprendre, fermer le support. Une pouvoir... euh, demande de précision encore sur les 30 Alors les 30 ça concerne bien uniquement les établissements qui figurent sur la liste nationale. Euh, évidemment, pour les autres euh, établissements et ou formations, vous n'êtes pas euh, limité. Euh, et c'est un plafond euh, et, non, euh, et non un pourcentage minimum, effectivement. Ouais. Vous pouvez utiliser ou pas. Hein. De toute façon, ça, ça dépend de effectivement de vos, de vos souhaits d'affectation. C'est vrai que la, la réforme aussi… Avait, avant, il y avait plusieurs habilitations, enfin, il y avait plusieurs catégories d'habilitations. Donc euh, c'était euh, très compliqué avec des catégories A, B, C. Euh, il fallait il y avait une optimisation encore plus euh, voilà, complexe. La lecture aujourd'hui, euh, elle devient beaucoup plus simple quelque part. Même s'il si, si, y a du changement, il y a une conduite du changement, mais la lecture est simple, et plus simple. Après derrière, effectivement, j'entends que vous vous avez des, des, des besoins légitimes effectivement puisque en ayant travaillé avec les grands comptes, donc on va essayer d'harmoniser au mieux euh, toute cette logique d'information. Ben merci. Merci, euh, merci à tout le monde euh, de votre mobilisation. Et donc, ben, je, je vous dis euh, ben, peut-être à bientôt. Merci à tous. Très bonne merci. journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.